La menstruation ou la ménopause peuvent affecter les lectures du polygraphe. Les femmes traversent des situations naturelles dans lesquelles leur organisme peut subir des changements. Ces changements peuvent avoir une influence sur les lectures du test du polygraphe. Néanmoins, cela ne veut pas forcément dire qu'un test ne pourrait pas être fait. Surtout quand on parle de menstruation ou ménopause. Néanmoins, chaque personne est différente et il se pourrait qu'il y ait des personnes qui soient un peu plus influencées par ces situations que d'autres personnes. Informez-en le technicien ou la technicienne, si ceci est le cas pour vous. Mais en termes généraux, la menstruation n'a pas d'effet sur un test du polygraphe ou sur le polygraphe puisque le polygraphe normalement ou dans un test du polygraphe ce qu'on recherche c'est d'avoir des lectures constantes et significatives et normalement avec la menstruation il n'y a aucun problème la ménopause par contre peut avoir un peu plus d'effet parce que le corps subit des poussées d'activités non planifiées et aléatoires si ceci est le cas Avertissez le technicien pour qu'il soit attentif à ces pics de poussée d'activités physiologiques non planifiées. Mais normalement, un bon technicien devrait, avant d'initier de, de faire le test du polygraphe, faire un test de calibration pour s'assurer que tout fonctionne bien. Et dans ce test de calibration, il pourrait se rendre compte s'il y a une activité qui n'est pas forcément volontaire et qui pourrait nuire au test. Encore une fois, si vous pensez qu'il pourrait y avoir un problème, informez le technicien. Mais en règle générale, en résumé en règle générale, la menstruation n'a pas d'incidence, n'a pas d'effet sur le polygraphe. La ménopause peut avoir un effet sur les lectures du test du polygraphe. Donc, en cas de doute, informez le technicien.